La Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée Meetup Pixie Day. J'ai juste trop hâte. Et avant d'aller au Meetup de 13h sur Central Plaza, je réserve une surprise à Fan de Pixie, que vous voyez très souvent dans les commentaires, qui est l'un de mes de fans. Et en fait, avec son chéri, on a décidé d'organiser une surprise pour son anniversaire. Donc, on a rendez-vous devant le Starbucks du Disney Village. Elle est absolument au courant de rien et j'avais juste envie d'immortaliser le moment et de vous montrer ça. Donc, je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Salut! Salut! Bah du coup on est en plein mini meetup donc du coup elle veut faire un autographe et je peut en faire en même temps voilà. oh bah vas-y si je te laisse écrire du coup Tu veux faire coucou au vlog Coralie Coucou et coucou chérie de Coralie T'es <rire> contente du coup pour ta surprise Et vive Mickey Et vive <rire> Mickey Regardez la Il y j'ai un petit cadeau il salue alors joue. Oui, C'est trop bien Et eh bien recoucou la Pixie Army Je viens de sortir de mon mini meetup avec fan de Pixie, c'était vraiment trop bien De la voir, elle avait les larmes aux yeux J'étais trop touchée, trop émue euh, Je suis super contente de lui avoir fait sa surprise euh, C'était vraiment un très très joli moment En plus de ça, elle m'a pourri gâtée comme vous avez pu le voir Et là maintenant, je pars au second meetup Et c'est parti pour le deuxième meetup Oui oui oui vas ouais, bon. euh, euh, mis... je voulais la voir ce je je que c'est. Ouais. ouais, je ouais je parce pas ouais, pas pas pas. que là, les Mais C'est Mais c'est parce qu'elle a pas envie de te déranger, c'est pour ouais, ça. Attends, la retrouvaille, la retrouvaille. Oui Ha, ha, ha. Tu es contente? Et les fans, vous êtes contente? Pardon. J'ai oublié de donner mon carnet pour que les gens y signent. Et ben fais-le maintenant. Oui, je vais aller donner mon carnet. je crois T'as pu lui dire beaucoup de choses que t'avais envie de dire Oui certaines choses après ça fait bizarre de la rencontrer. parce que du euh, j'ai l'impression de la connaître mais je la connais pas. Ça cool. fait bizarre mais ça fait plaisir du coup. J'ai pu lui dire ah, euh, certaines choses que j'avais vues sur cette révolution C'est super intéressant. Et t'as envie de lui dire un petit truc que tu as pas dit en secret euh, Merci pour tes vidéos j'espère que tu continueras longtemps parce que tu fais rêver avec Disney même de son lit on peut rentrer dans ton univers aussi. Type de team, et eh oui, parce que monsieur a une chaîne YouTube. Oui. Voilà, c'est bien. Bah oui, un... Et eh oui, on est oui. plusieurs à le suivre ici. On est plusieurs à le suivre ah. ici. Ah, ici. La maman en pixie, euh. Maman pixie, euh, on va s'arrêter là, mec. <rire> <C 'est rire> voilà. Oui, j'avoue, j'avoue, maman, ça, j avoue. J avoue, bah, bon, ça <rire> Cette Corée, je veux cette petite danse. Bon, et bien, première partie du meet-up, et maintenant on part. De... Avec le reste de la team Pour aller se poser et boire un chocolat chaud euh, J'ai failli rentrer dans un enfant Je recommence Donc on vient de faire le premier meetup à euh, à Central Plaza Oui non je recommence oh, Prise 15, épisode 18, on reprend Et action On a fait le premier meet-up à Central Plaza Ça s'est très bien passé, on a même été faire les boutiques Avec la Pixie Army euh, et il y avait trop de monde, c'était juste trop bien On a bien papoté tous ensemble On a eu un peu froid, moi non Parce que euh, j'étais réchauffée par la chaleur humaine de la Pixie Army Par contre euh, Les gens ont pris ma caméra tout du long Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble euh, Mystère et bout de gomme, je vais découvrir ça au montage Je pense que ça va être très très drôle Et là maintenant on va au Disney Village On va aller se réchauffer et un bon chocolat Et récupérer le reste de la Pixie Army d'accord ah, d'accord donc là tu droit tu en tu un an plus que mon frère et il fallait que ça batte un bon je me suis dit dans deux ans c'est un grand plaisir de te voir aujourd'hui euh, merci et euh, merci pour tout ce que tu fais euh, tu vidéos et tout ça c'est super et bah comment dire que euh, elle fait partie des idoles de tout YouTube français, enfin de Disney français, ouais. et qu'elle m'inspire vraiment beaucoup. C'est tout récemment que je suis abonnée. À un gros merci à Pixie. Ou comme je dis, Pixie Sensei. Ah. Ah. Euh, Marie-Paupin sans tenue à rouge tout tout genre. tenue <rires> Mais elle se trouve pas avec des photos franchement. J'essaye d'avoir tous les personnages, genre d'avoir la collection. Mais ta connexion elle est incroyable. Ah, il est, est trop belle! C'est trop littéral, j'ai trop aimé le message pour toi. Ah, elle est parfaite! Elle est parfaite! Merci mon frère, ça touche vraiment l'attention. Trop joli Regarde! Voilà! Vraiment, je te jure! Oh. Regarde! Regarde-moi cette beauté absolue! Ah, en plus, tu l'as signé derrière, ouais. t'as trop bien fait! Non, je sais pas, il faut que je trouve un endroit où je peux l'accrocher, je pense, dans mon décor. Mais il est trop beau! Dirait... Je te jure, on dirait un produit -sousi. Enfin. Ouais. Euh, en plus c'est le drapeau Pixi. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. Ouais. <rire> non, merci. J'ai ah, bah, bah. ah, ah, bah. ah, bah. <rire> le droit de chanter, ok <rire> Le répétage, tu connais. Mexique, j'adore tes vidéos. J'avais trop envie de te revoir. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Et euh, gros bisous. A euh, calme et au Disney. Bon, bah voilà, on est donc au McDo avec la Pixie Army. On devait se poser de base au Starbucks, mais bon, il y avait beaucoup de tout le monde. Et donc, du coup, on est parti au McDo. Et, et, et je suis contente parce que j'aime pouvoir voir mon petit Daisy. On s'en fout un peu, mais voilà. Et on est plein de monde et je suis super content cool. Bon, bah, on est avec la Pixie Army. Hein. <rire> bon appétit! Vous faites un coucou à, à la Pixie Army le vlog? Il y en a plein qui, qui se mettent de dos là, coucou! Coucou le vlog, <rire> voilà, on est content en bonne Bon, et eh bien on est dans le train, j'ai embarqué la Pixie Harry et on va au Primark. <rire> on termine le meetup au Primark, les gars. On ne voit plus. Ouais, c'est ça. J'avais dit que je dépensais plus. C'est un gros fail. Exactement. Hello. La Pixie Army à Primark, là là là là Je suis autant excitée qu'en allant à Disneyland. Hein. <rire> bah, c'est le deuxième Disneyland, mais pour le banquier, c'est pas excitant. C'est ce que tu disais, effectivement, oui. <rire> elle est horrible. Allez, bon. Hey, Celle-là, elle est grave pratique, je l'ai en J'aime pas le, le motif, mais j'aime bien le tu peux mes Welcome by Primark. C'est la première fois que je fais visiter le Primark et la Pixie Army. Oh. C'est ça. Ah, quand même. ah mais il y a oui entre les deux oui. Et mais là c'est bien aussi. Bon Moi je pense que l'Est Samira il a l'air un peu large quand même. Ça je vais acheter tu vois. Ah, attends, je, je deviens folle. T'as trop craqué toi. Pas du tout. Vu pas pas vu pas non. Pas du tout. De quoi tu parles Non pas du tout. voyons. Dit-elle avec un air euh, coupable. Non, avec toutes non, ces ses affaires dans les mains. Aurore avait dit qu'elle arrêterait les chaussettes. Là en fait. Euh... Non mais regardez-moi la beauté Dites-moi en commentaire si vous aussi vous les auriez prises parce que franchement, genre euh, je ne peux pas résister. On est d'accord. Ou <rire> bah, oui. Bon bah dans ce sac il y a mes achats que vous ne verrez dans un de mes prochains hauls. Voilà voilà j'ai pas été très sage encore hein. bon bah voilà la piste a remis cette vidéo et on terminer vous aurez une sec les gars. <rire> ouais, bon, ouais, ouais, ouais, ouais. donc on est sortis de Primark et j'ai dépensé plein de sous et vous verrez ça dans un prochain haul. j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que tout la vidéo vous ouais, peu quoi. on a passé un bon moment on a beaucoup ri <rire> voilà oui on a beaucoup ouais. ri donc là si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like, à commenter et on attend à la prochaine vidéo prenez ça à vous. Vous bisous, bisous, bisous Le page n'est pas dit. Bisous, bisous, bisous, bisous.